Il le la jarbat la là. ne vais pas. Je ne Bonjour les gars. Bonjour les Bonjour les gars. Bonjour Bonjour les gars. Bonjour les gars. Bonjour les gars. Bonjour les de Il y de massage, mm -hmm. de massage. Mm -hmm. de massage. de la la la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 Mais néné, Ousmane un mais toujours de comme ça, oui. le deuxième comme le si tu es là, tu ne peux pas faire de la vie. Tu ne peux pas faire Tu ne faire de la ne pas faire de Tu ne faire Tu ne pas faire Tu ne Tu refinandité non la andano, yo ne calme Qui boum Merci. Mm -hmm. Non je t'adore. Wow. Oui. n'est pas trop le pas trop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 c'est ce le patron C'est patron de la la C'est le de C'est C'est C'est le C'est je médecin. feu médecin. médecin. médecin. médecin. pas médecin. médecin. médecin. médecin. médecin. Il va le bouter Vous médecin. Mon ben vous Avocat médecin qui le masse, on ne peut pas faire des choses. On ne pas pas C'est qu'on dit. On ne peut pas faire des choses. On On pas faire des choses. On ne peut ne peut pas pas On ne Ok, okay. Vous de la docteur, mm -hmm. Mais, de docteur mm -hmm. docteur mm -hmm. Il mm -hmm. est le docteur de le plus Il a le a Il le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 Bon bah, ben je vais dire docteur. Docteur, il a l'air. Il a l'air. petit petit l'a wak... <mère> bah, L'examen médical vous de ce jour vous vous vous Ne retrouve pas de lésions Vulvaires Au contraire Ce qu'on a vu Vulvaires, détruire les nous. Lui ouais, bon, ouais, mm -hmm. nous a pas on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, te a tu, on a dit, on ne dit, on a dit, on a dit, Merci. a dit, on a dit, on a dit, de a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a a dit, on a dit, on a dit, de a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on on a je Est-ce que y a un Il y un Il Au contraire... Au contraire... Le médecin dit que... Imenéal Imen, Imenéal Ancien Et c'est mmh. Madame, Il y un peu -tour ai ah. de lèvres Il y un peu de Il un peu un peu de un peu ah. Non je suis .Sí. bueno, là. Oui, bon. oui. si. en fait, oui, oui. oui. pas suis là. Je Je ne un tu Tu anniversaire. Tu Tu Je Merci. Oui, Merci. Je vais faire Je Les d'investigation, investigation. un un Madame Tal, vous salon de couture. bi. un de non, mais oui, Madame la masseuse, propriétaire, monsieur le de, de massage. Voilà, fait les dem, beaucoup de, temps. Là. Il Merci. Faut que tu faut devant elle. Tu es content. Tu Mm -hmm. Donc, est ça. Mm -hmm. Il est 16 heures de temps, le moins de 24 heures. Il le médecin à mm -hmm. là. Chalé, de, mmh. Je ne sais des plaintes. Nous ne des Je X? non. C'est un C'est un répétitive là. Le maître des poursuites. Qui la première question, c'est... questions. détail est a La détail est très important. Je suis très précis. Je suis très vous Je suis non je ne sais pas si je suis un homme, mais je ne sais pas un homme. pas si je, Donc, d d Alors, je suis un homme. ne pas un homme. un homme. a eh, ouais, bah, Waouh.